Bienvenue à tous, nous avons le plaisir d'inaugurer cette nouvelle session, vous êtes avec nous de diverses manières, certains sont ici présents physiquement à Katowice, d'autres sont connectés en ligne, je serai la modératrice, ou plutôt une modératrice, nous aurons aussi un modérateur, à savoir Pshemek, qui va vous souhaiter la bienvenue. Oui, Bonjour. Mesdames et Messieurs, chers participants, réunis ici physiquement ou, ou réunis en, en ligne, connectés, je vous souhaite la bienvenue à cette, à cette session euh, concernant les, euh, les réseaux politiques environnement, numérisation. Je voudrais, au nom de, de la Pologne, souhaiter vous souhaiter la bienvenue à cette session. En tant qu'un des modérateurs, le but principal de cette réunion sera d'envisager les sujets liés à la liaison entre les processus en cours dans l'environnement et dans l'espace numérique. Ça devient de plus en plus essentiel, notamment dans le cadre de ce sommet numérique. Je voudrais en outre préparer des recommandations qui découle d'une coopération laquelle dure depuis de nombreux mois. C'est pourquoi je vous annonce dès maintenant qu'un report spécial va être publié et qui concernera la peine. Merci aux... Bienvenue et merci aux participants. Vous pouvez nous suivre non seulement ici, mais sur Zoom. Pour ce qui est de ceux qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez poser des questions dans la messagerie. Après le stream et après les sujets, vous pourrez nous faire une session de questions-réponses. Je voudrais remercier euh, le gouvernement suisse, le gouvernement helvétique, ainsi que l'IGF d'une manière générale, le Sommet numérique, ainsi que la Fondation Hundesa, le département aux affaires socio-économiques des Nations unies, pour avoir euh, permis que cette session soit organisée pour le rapport dans son organisation. Je voudrais enfin remercier euh, les co-coordinateurs, euh, Florine notamment, et euh, la... Florine Cortés, qui est ma co-modératrice. Oui, merci, merci, merci à vous, Chemec. Je vais souhaiter la bienvenue à nos intervenants, comme M. John Zhu, qui est directeur ESA, du département. Euh, au, département, au Développement durable. Merci Quelques mots de bienvenue de sa part également. Merci. Merci euh, Florine, merci Przemek, merci, euh, merci à vous tous, merci de m'avoir invité. Cette session euh, sera consacrée à deux enjeux majeurs, à savoir le développement durable du milieu naturel, mais aussi la numérisation. Je voudrais remercier moi aussi le gouvernement suisse, mais aussi le gouvernement polonais et les autres pays qui se sont portés volontaires de manière pour nous, euh, nous aider à organiser cette session. Nous savons tous euh, quelle est l'importance des enjeux euh, liés au milieu naturel, à l'environnement, nous avons euh, fait l'expérience de phénomènes météorologiques exprès, extrêmes avec des sécheresses, avec des inondations, avec des feux de forêt, avec la montée du niveau des eaux. Et je citerai le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies euh, dans le cadre de son rap rapport à IBCC. Il disait que le moment était venu de prendre conscience du, de... Une chose, c'est que nous, le, nous sommes arrivés au dernier moment. Euh, le rouge, le, la symbolique du rouge, c'est ça, c'est que pas un feu rouge qui veut dire qu'il faut s'arrêter, ça veut dire que c'est une alerte, une alerte rouge. Euh, donc agissons, au contraire, ne nous arrêtons pas, agissons à un niveau mondial pour protéger le climat Agissons pour décarboner notre économie, notre production. Alors, Faisons tout pour protéger l'environnement, le climat et utiliser au mieux et à bon escient les outils techniques qui sont à notre disposition et notamment la numérisation. Je voudrais avec vous réfléchir à la manière dont la technique moderne, la numérisation, pourrait contribuer à redoubler nos efforts placés dans la protection de l'environnement. Nous devons avant tout être conscients d'une chose, c'est que ce sont les pays les mieux développés, les plus développés, et les entreprises les plus développées, les plus développées qui doivent prendre le rôle de locomotive, de chef et d'exemple. Nous devons briller par l'exemple. C'est grâce aux techniques modernes et grâce aux investissements dans la technique numérique que nous allons être en mesure de réduire significativement les, euh, les émissions de gaz à effet de serre. Certains, certaines prédictions disent que nous sommes en mesure de les baisser, de les faire diminuer de 17%. Les villes sont un acteur important. Euh, les villes peuvent avoir un recours massif aux solutions numériques et à tous les outils qui peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quatrièmement, souvenons nous que les investissements dans les solutions numériques au niveau de l'administration sont particulièrement importants parce que l'administration numérique, c'est vraiment quelque chose qui euh, c'est vraiment un outil qui peut euh, œuvrer à la protection de l'environnement administration et infrastructure, bien évidemment. Il est un autre élément crucial dans ce rôle, c'est la gestion durable des ressources, avec notamment il y a un rôle important pour la numérisation, là encore. Et j'ajouterai à ces ressources l'IA, l'Internet des objets, les solutions euh, spatiales, ainsi que les applications numériques modernes. Je suis. je suis heureux de pouvoir participer à ce sommet numérique et de pouvoir discuter avec vous de la manière dont nous pourrions amener notre initiative numérique jusqu'aux rives du succès. Merci pour cette introduction. Affaires socio-économiques des Nations Unies, n'est-ce pas Oui, nous pouvons toujours compter sur le soutien de votre département, de votre organisation d'une manière générale, et je vous en remercie. Avant de donner la parole à notre collègue suisse, qui est connecté à distance, en direct de la Confédération yeah, helvétique, Livia Valpen. Valpen. Oui, merci beaucoup, uh, Florina. Euh, bonjour, bien le bonjour de Suisse, je suis très heureuse de vous, de vous souhaiter la bienvenue et de représenter mon pays, le gouvernement helvétique. Nous considérons en Suisse qu'il est important de porter la plus grande attention aux liens existants entre les processus de numérisation et les activités administratives. Bien entendu, nous sommes d'accord avec ce qui a été dit il y a un instant par M. Zou euh, du département des affaires socio-économiques qui a parlé du rôle des technologies numériques telles que le blockchain, mais, autres, mais aussi l'intelligence artificielle. Il, il a parlé de l'importance du défi, euh, de l'aspect significatif du défi que ça peut représenter. Nous attirons aussi l'attention euh, des gens sur les ressources énergétiques et sur la création de nouvelles solutions en matériel de e-waste, c'est-à-dire de... Euh, j d'utilisation ou d'élimination durable pro-environnementale des déchets, c'est quelque chose qui tient au cœur des citoyens et du gouvernement suisse. Je suis convaincu que ce sommet numérique auquel nous participons est une plateforme... et de la plateforme appropriée. une bonne occasion d'échanger euh, des vues euh, et des expériences sur ces sujets. Ce sera la deuxième fois que nous, que nous aborderons ensemble ces sujets. Depuis 2020. Pour la deuxième année consécutive, je suis persuadé que lors de cette IGF, nous serons en mesure de préparer des consignes concrètes dans l'esprit des conclusions que nous avons pu tirer des, des travaux réalisés par le gouvernement suisse, puisqu'en 2019, un ensemble de projets financiers, entre autres, ont été créés et menés à bien dont le but était de protéger l'environnement. Nos objectifs sont bien évidemment proches de ceux qui ont été annoncés par le secrétaire général et des ODD de l'Organisation des Nations Unies. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette session sur la politique environnementale, très heureuse de pouvoir écouter la voix, les avis, les opinions, les expériences de mes collègues sur ce qui s'est passé ces, ces derniers mois. Je voudrais remercier Florine qui euh, a été active comme coordinatrice dès avant ce colloque. Merci aux représentants du gouvernement polonais. Merci de m'avoir invité et d'avoir préparé ce colloque auquel je vais participer avec un grand plaisir et un grand espoir de voir euh, nos travaux continuer à l'avenir et les consignes qui ont été exprimées et qui seront entendues, remarquées et prises en considération par les décideurs des divers gouvernements. J'espère que cet apport sera particulièrement euh, précieux. Merci beaucoup, Lydia, pour cette intervention, pour votre gentillesse. Merci de, être, de vous être connecté. Euh, via Zoom, voilà quelques, une quinzaine de mois effectivement que nous nous préparons. Nous, vous ne savez pas, peut-être pas tous, ce qu'est le PNE. C'est le, euh, le réseau pour la politique pour, pour une politique pro-environnementale. Euh, je, nous pourrons ajouter quelques informations si vous le voulez. Nous sommes actifs depuis euh, 2020. Nous existons depuis 2020. Notre but est de préparer et de mettre au point des consignes concrètes concernant euh, les recommandations, des recommandations à adresser à diverses administrations. Je suis moi-même scientifique, je suis chercheuse, j'aime les données, j'aime les chiffres et je vais d'ailleurs vous citer quelques... <coughs> Le chiffre dès maintenant. Depuis 2021, dans le cadre du, du, du réseau PME, nous avons organisé 65 euh, réunions, euh, 87 euh, personnes euh, participants y ont participé. Nous avons créé un rapport que nous avons pu euh, compter, euh, qui a compté plus de 30 000 mots sur le sujet. Nous avons invité euh, trois euh, intervenants. Il me semble que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. même si, bien évidemment, euh, ce ne sont que des quantités. Les chiffres, c'est fait pour ça. Euh, la quantité, c'est une chose. La qualité, c'est important aussi. Mais ça, pour la qualité, c'est un aspect que je vais vous laisser à vous. Euh, donc, trois, euh, trois intervenants, je vous le disais. Trois intervenants qui... Euh, qui ont réalisé des exposés pour nous. Alors encore un graphique qui vous montrera combien euh, combien nous avons d'hommes et combien nous avons de femmes à bord. Je pense qu'on a réussi à observer un, un certain équilibre de ce point de vue. Je vous montre également sur cette page l'adresse de notre site internet au cas où, où vous voudriez obtenir plus d'informations sur le PNE. Euh, sur notre réseau pour une politique pro-environnementale, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Sur, grâce à notre site internet, vous trouverez des, des informations sur les biographies et divers documents euh, publiés par le PN. Alors, pour ce qui est du, maintenant du rapport que j'ai mentionné euh, précédemment, nous allons naturellement commencer par euh, une introduction. On a un premier chapitre qui est une introduction euh, concernant... Euh, euh, les sujets dont nous occupons, les défis auxquels nous faisons face euh, et qui concernent la numérisation, il s'agit de, de solutions exhaustives, exhaustives, larges, mais il faut aussi que ce soit compréhensible par, par, par les laïcs. Or, euh, on va commencer par cette introduction au sujet de la numérisation avant de passer à diverses zones thématiques. Nous avons décider de nous limiter à quatre euh, chapitres thématiques. Il y okay, a un chapitre sur les données euh, en matière d'environnement, un chapitre sur les systèmes de gestion des eaux et de l'alimentation, un chapitre sur la transparence de la chaîne euh, d'approvisionnement et ensuite, quatrièmement, un, un sujet lié aux liens transversaux entre les euh, divers maillons de la dite chaîne. Voilà quelle est euh, l'étendue de nos compétences ou de nos centres d'intérêt. Euh, alors, c'était très synthétique, mais je reviendrai peut-être sur les détails dans quelques instants, je voudrais d'abord donner la parole aux différents intervenants qui pourront plus professionnellement que je ne le ferai décrire les, les, différents, les différents chapitres, plus professionnellement et avec plus de compétences que, que je ne saurais le faire. Nous nous concentrons sur l'aspect environnemental, n'est-ce pas, des objectifs de développement durable. C'est l'élément central, l'élément sur lequel nous concentrons 80% de nos efforts, donc les aspects environnementaux du développement durable. Et puis nous réfléchissons aussi à la manière dont nous pourrions utiliser les protocoles Internet de manière à obtenir euh, à arriver à une meilleure gestion, euh, une gestion plus durable et de la manière dont euh, à la manière dont grâce aux techniques numériques, nous pourrions agir et œuvrer à plus, à une meilleure protection de l'environnement. Et encore, je vais dire quelques mots au sujet des recommandations qui résultent de notre rapport et quel le contexte dans lequel nous avons créé ces recommandations. Évidemment, quand il y a une recommandation qui apparaît, il peut y avoir de nombreux aspects euh, liés à euh, la mise en œuvre pratique. Ça peut être des questions, euh, soit de la politique en matière de protection de l'environnement qui peuvent avoir un, un caractère objectif, mais on peut aussi demander euh, quels instruments concrets peuvent être utilisés pour mettre en œuvre cette politique. Qu'est-ce qui est euh, objectif de, de, de, cette, de cette politique, qui est le propriétaire de la politique, politique donnée en matière de protection de l'environnement. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Mais vu euh, notre travail et les ressources que nous avions euh, à notre disposition, nous n'avons pas pu discuter de tous ces aspects en détail. Donc, je veux un peu euh, euh, calmer vos attentes quant euh, à, au volume de notre rapport. C'est pas comme nous sommes en état de, de, de, de trouver toutes les informations sur euh, la manière dont les, te, les technologies numériques peuvent aider euh, à, à gérer le, le développement durable. Euh, quant à la politique, on parle aussi d'autres éléments ou d'autres euh, sujets que nous pourrons, euh, nous pourrons probablement réaliser euh, plus tard, ensemble avec les acteurs qui, euh, qui agissent pour notre alors, ça sera ça, à titre d'introduction à notre rapport. Passons donc maintenant au premier chapitre que nous aimerions vous présenter, notre première recommandation concernant le l'environnement. Je suis heureuse que même si c'est le milieu de la nuit en Australie, Jessie a euh, bien voulu nous rejoindre. « Pas de problème », dit Jessie. C'est un grand plaisir pour moi euh, de pouvoir vous euh, rencontrer, même si maintenant, euh, chez nous, il y a un orage très intense, il y a plein d'éclairs et de tonnerres au-dessus de moi, donc j'espère que nous ne perdons pas la connexion. Je dirais la chose suivante. Entre-temps, nous avons eu beaucoup de discussions très inspirantes avec des acteurs importants dans ce domaine. Et en ce qui concerne l'état de nos travaux pour aujourd'hui, pour le jour d'aujourd'hui, nous avons accès à de nombreuses données concernant l'environnement, mais nous devons réfléchir sur la manière de les standardiser, comment faire pour que ces bases de données soient... Harmoniser et comment ces bases de données pourront être utilisées. Donc nous voulons nous assurer que les données sont accessibles et nous voulons aussi savoir comment les transformer. Nous voulons veiller aussi à ce que les, les communautés indigènes y participent. Diaposte suivante, je vous prie. Donc, pour que cette harmonisation et standardisation soit possible, nous avons proposé l'introduction de ces des, des standards mondiaux pour assurer la biodiversité. Nous voulons nous assurer. Que ces standards seront mm, élaborés avec la participation d'institutions gouvernementales et afin, et pour que, et on voulons aussi que pendant l'élaboration de ces standards, on prenne en compte non seulement l'infrastructure d'existence, mais aussi la perspective humaine, pour dire ainsi, euh, donc les questions éthiques. Nous voulons que ces données soient représentées de manière appropriée de manière à ce que leur transformation soit un processus inclusif. Euh, donc, pendant nos discussions, nous essayons d'engager euh, des parties prenantes, uh, uh, différentes. Notre recommandation numéro 2, qui concerne l'accès euh, aux données euh, sur l'environnement. Mais ici, nous pensons aussi... À une transformation de. de, de un, transmission de données appropriées. Il s'agit de faire en sorte à ce que les données soient compréhensibles pour assurer une transparence de ces données. Nous voulons euh, aussi que l'accès à ces données, aux. Euh, des données concernant l'environnement, soit égal, que ces données soient compréhensibles pour les personnes qui ne sont pas nécessairement spécialistes en la matière. Et nous voulons que tout le processus de collecte de données, de transformation de données et de leur dissémination soit transparent. Nous tenons à, ce que, euh, à élaborer des cadres euh, d'encouragement. Euh, euh, nous devons réfléchir quels sont euh, les différents besoins des euh, communauté euh, différenciée. Recommandation numéro 3 qui me tient particulièrement à cœur parce que je crois profondément que nous pouvons vraiment faire beaucoup si nous maximisons l'influence que peut avoir la numérisation des informations concernant l'environnement. Donc la recommandation numéro 3 et euh, une coopération plus intense pour la maximisation des bénéfices de venant de la numérisation des données environnementales. Et nous donnons ici des, des exemples de coopération euh, intersectorielle et internationale. Nous parlons de besoin de plus de soutien à aux parties intéressées, en particulier en ce qui concerne les communautés euh, qui ne sont pas, qui sont sous représentées, mettons. Et on parle aussi de question de capacité, ce surtout dans ces, euh, dans ces qui sont encore euh, en marge. Mais il est important que nous, euh, que nous puissions contrôler, euh, soit être contrôlés. Euh, de, de ce que nous faisons. Tout, tout, tout ça en gardant la transparence. Et nous restons euh, ouverts euh, au retour d'informations de, de la part des parties intéressées. Donc ce processus d'évaluation continue de travail est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jesse, pour cette synthèse. Jesse travaille pour une association australienne de citoyens pour la science. J'ai oublié de le dire au début. J'espère que Jesse. Euh, ne va pas se fâcher si je le dis en maintenant. Je fais aussi de la recherche en matière de technologie. Merci beaucoup. Passons maintenant euh, au deuxième chapitre du compte-rendu, donc les systèmes d'assurance de nourriture et d'eau. Nous avons euh, ici sur le David. David. David, euh, si vous pouvez prendre la parole. Merci, Florina. C'est un endroit fantastique où nous nous rencontrons. J'ai déjà beaucoup appris pendant ces dernières journées. Et tout au début, j'aimerais remercier les co-auteurs de ce chapitre que euh, je vais parler. C'est une équipe très internationale. C est, c est il y a des collègues, euh, certains de mes collègues se trouvent par exemple en Colombie-Britannique où il est décidément trop tôt euh, pour se connecter. Euh, donc ce chapitre de, sur l'assurance de, de nourriture et d'eau, il faut qu'on réfléchisse sur euh, l'impact positif dans ce domaine que peut avoir la numérisation. Évidemment, nous devons prenons en compte l'accès euh, de base de, à la nourriture et à l'eau propre. Mais souvenons-nous que beaucoup de gens dans le monde entier vivent dans l'incertitude la, de, de l'accès à la nourriture et à l'eau. 800 millions de gens euh, vivent toujours dans la pauvreté. Beaucoup d'entre de, ces gens n'ont pas euh, accès régulier à, euh, aux aliments, à la nourriture. Donc nous devons prendre ceci en compte en parlant des bénéfices qui découlent de la numérisation dans ce domaine. Donc souvenons-nous que euh, la numérisation n'est pas une baguette magique. Nous ne pouvons pas changer tout le système du euh, jour au lendemain grâce euh, à la numérisation, mais cette numérisation est un outil très puissant dans notre boîte à outils c'est pour ça que nous sommes penchés là-dessus dans, dans le cadre de nos discussions. Et nous avons formulé cinq recommandations et nous espérons que ces recommandations vont, vont aider les décideurs dans le monde entier de bénéficier du potentiel que, que porte la numérisation en matière d'assurance d'eau et de nourriture. Première recommandation. Elle dit que l'admiralisation admiral, euh, dans le système d'assurance d'eau et de nourriture devrait toujours être utilisée dans un contexte spécifique bien dé, défini, donc en, ma, à maintenance, en maintenant la, la, euh, sensif, la sensibilité et la spécificité contextuelle. Souvenons-nous que les représentants du secteur ICT élaborent des solutions. Il faut que ces solutions puissent s'appliquer. Euh, dans un cas maximal de, de cas. Mais quand on parle de systèmes d'assurance d'eau et de nourriture, c'est des systèmes qui dépendent du contexte local. C'est pour ça qu'il est difficile ici d'élaborer des solutions qui euh, ira partout. Donc nous voudrions rappeler ici aux décideurs que lorsqu'on met en œuvre de telles stratégies ou de tels outils numériques, qui euh, euh, doivent se traduire positivement sur l'assurance et de, de, de, de nourriture, les décideurs euh, doivent euh, regarder de près le contexte local. Il ne s'agit pas d'améliorer quelque chose qui fonctionne déjà bien grâce euh, à la contribution des communautés locales. Il faut que ce soit une solution pratique. Deux la deuxième recommandation est la suivante. Nous voulons euh, euh, renforcer so, uh, notre uh, possibilité d'utilisation uh, de stratégies uh, qui concernent uh, la transformation de données uh, concernant uh, l'assurance uh, de l'eau uh, like et de nourriture. Et que lorsque je, quand je participe à des, des conférences telles que celle d'aujourd'hui, j'ai toujours ce sentiment que soit les solutions sont déjà prédéfinies, elles servent à un petit groupe de problèmes où nous avons accès à euh, un grand groupe de données, mais ces données doivent être transformées euh, par nos soins. Donc en pensant à des pays qui auraient vraiment bénéficié de la mise en œuvre d'un système de transformation de données. Malheureusement, c'est des endroits où on manque euh, de ressources locales pour pouvoir euh, euh, utiliser ces données. Donc, notre recommandation concerne euh, le, le fait qu'on veut, on veut mettre en œuvre de telles solutions qui nous permettraient d'utiliser les données géolocalisation, par exemple, des, des données qui sont liées au, au contexte local. Troisième recommandation, elle dit, ou elle parle d elle dit qu'il faut préparer les plans régionaux et nationaux pour l'optimisation de systèmes inefficaces d'assurance de l'eau et de la gestion des eaux. Il pourrait sembler que les systèmes de gestion des eaux sont les mêmes dans le monde entier, mais si on le garde de près, il s'avère qu'il y a des différences bien visible entre le sud et l'ouest et souvent ces systèmes de gestion des eaux une fois mis en œuvre sont ensuite maintenus mais dans d'autres parties du monde il faut créer une nouvelle infrastructure. Grâce à nos outils numériques nous devons collecter des connaissances sur l'obtention de l'eau, l'accès de l'eau, la combien ce système est efficace. On veut que dans les pays en cours de développement, on veut élaborer une base de données comme ça pour pouvoir mettre en œuvre des stratégies qui sont efficaces, euh, avec prise en compte du contexte local. La numéro quatre concerne le développement de la mise en œuvre d'outils de, de, de, et de processus qui, euh, qui vont euh, aider à garantir la nourriture. Je n'ai pas de nombre exact euh, quand, euh, il, quand il s'agit des pertes. Euh, et lorsque nous parlons de défis qui sont devant nous, il s'agit euh, d'améliorer l'efficacité dans, tout euh, dans toute cette chaîne de fourniture. C'est la recommandation numéro 4. Donc ici, euh, dans, une dé, euh, dans, une dans une description plus détaillée, euh, on dit qu'est-ce qu'on peut faire en mettant en œuvre des, euh, des outils numériques. La dernière recommandation paraît particulièrement importante si on prend en compte ce qui est arrivé euh, il y a peu de temps. Et j'ai ici en tête le fait que les systèmes de gestion des eaux étaient en danger vu euh, le risque de cybercriminalité. Donc nous savons que, enfin on dit de plus en plus souvent, on parle de plus en plus souvent de cybercriminalité, de euh, cybersécurité, mais quand on parle aux décideurs, il s'avère que les décideurs, eux, euh, apprennent des choses euh, sur des solutions innovantes et raffinées, mais ils n'ont pas très envie de, de, de réfléchir sur la, la, la manière de garantir la cybersécurité dans l'infrastructure dans euh, existante. Est très fragile. Donc, comme euh, pour la, les systèmes d'assurance de, euh, de nourriture, le système de l'eau est un système clair. Et pour terminer, je voudrais dire que notre travail a été un plaisir, parce que ça a été particulièrement instructif, euh, travailler avec des experts d'horizons de, de, variés euh, C'est quelque chose de, de très agréable. Après, ça ne veut pas dire que les conclusions que, que, nous, que nous avons tirées sont forcément euh, euh, comment dire, définitives, fermées euh, et péremptoires. Nous sommes, ouverts à, nous sommes ouverts à tout commentaire de la part des participants de l'IGF et des gouvernements qui ont contribué déjà aux travaux jusqu'ici, euh, ne serait-ce que financièrement d'ailleurs. Euh, il me semble qu'en euh, tant qu'organisme euh, s'occupant justement euh, de lutte contre les conséquences du euh, changement climatique, il nous faut être conscients de la grande euh, responsabilité que nous, euh, que, que nous prenons. Et c'est comme ça que nous traitons justement notre travail. C'est comme ça que... Euh, c'est bien comme ça que nous, que nous fonctionnons. Merci. Merci pour cette présentation exhaustive de nos travaux. Troisième chapitre, donc, concernant le la chaîne d'approvisionnement et le circuit fermé. La chance que nous avons, c'est que nous avons avec nous ici deux personnes qui sont responsables de la création de ce, de ce, de ce chapitre, à savoir Carlos et Leandro, qui voudrait commencer Je vais le faire, moi. Je... Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir donné de... la possibilité de travailler à ce rapport. Euh, en réalité, l'élément le... le plus essentiel pour nous, c'est ce... ce que l'on peut comprendre, ce que l'on peut apprendre de... en... En, pré... en préparant ce type de rapport. Je voudrais remercier le co-auteur qui est ici avec moi. Je voudrais vous remercier pour la possibilité qui m'est donnée de prendre la parole à cette conférence. Notre euh, chapitre concerne la transparence de la chaîne d'approvisionnement, dans le contexte de technologies, de techniques en perpétuelle évolution et euh, de, des conséquences que cela a sur euh, l'environnement. Le, Difficile de parler vraiment brièvement de, de, des solutions que nous pourrions créer de manière à, à traiter ces sujets. D'une certaine manière, on peut dire que ces, euh, ces solutions sont plutôt humaines, euh, sont liées aux sciences humaines, mais aussi aux techniques modernes, et notamment et aux notamment techniques informatiques. Souvenons-nous que la, la numérisation, euh, la transition numérique peut apporter des solutions, des solutions euh, que nous avons déjà eu l'occasion de tester qui se sont avérées euh, utiles, efficaces et constituent une valeur ajoutée en elle-même. Dans le cadre de nos recommandations, nous avons été en mesure de commenter ces diverses euh, solutions. Nous nous concentrons, comme je l'ai dit, avant tout sur la transparence de la chaîne d'approvisionnement et de euh, cette euh, économie circulaire. Euh, ce qui concerne, et on s'en rend bien compte, ce qui concerne les aspects techniques, comme euh, le, poser des antennes sur Terre ou sur la mer, c'est bien entendu uniquement une question un aspect technique. Mais euh, notre... Euh, l'objet principal de, nos, de notre intérêt, et la manière dont la, transfor, la transition numérique peut concerner les divers euh, maillons de la chaîne d'approvisionnement. C'est euh, très, très sensible à chaque étape de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour revenir maintenant aux techniques modernes euh, informatique, Il est important de comprendre et d'utiliser les choses de manière euh, intelligente, de manière à permettre la prolongation de la vie des éléments. Et ce sera, je pense, possible. Après, il faut voir, il y a, il y a quand même des éléments qui doivent apparaître de manière à ce qu'il qu en soit ainsi. Il y a, euh, il y a entre autres, l'interconnectivité, la possibilité de brancher et euh, de connecter diverses ressources et d'utiliser les processus et les processeurs qui sont euh, qui sont connectés les uns aux autres. Alors, pour ce qui est des consignes, des recommandations, euh, vous verrez que dans leur cadre, nous euh, insistons sur la maximalisation de l'efficacité euh, environnementales, euh, à l'aide des Vous techniques numériques notamment. Par, euh, Donc la question euh, est de savoir euh, comment maximaliser euh, les effets euh, vertueux euh, environnementaux euh, des techniques euh, numériques que, et nous, que nous, nous utilisons. Il s'agit principalement, euh, de. c'est un, un processus de surveillance, hein, principalement, l'idée euh, à, chaque, à chaque étape de mise en application d'une technique euh, numérique, c'est-à-dire qu'au moment de la collecte des données, au moment de, de la planification de l'achat, au moment du suivi de la pérennité du cycle de vie ou en matière de, de ce qui concerne les... Les, les éléments d'occasion utilisés, réutilisés, recyclés, ainsi que la, le e-west, c'est-à-dire l'utilisation des outils numériques pour mieux gérer les déchets. Alors, toutes ces informations devraient se trouver normalement en un seul même endroit, de manière à ce que chaque usager ait un accès facilité et rapide à ces données. Donc, c'est un... C'est un passeport en fait qui est créé et qui permet euh, aux usagers d'avoir un accès rapide aux informations. Je pense que ce type de collecte d'informations, de ressources d'informations, permet de mettre en application les politiques appropriées ainsi que les méthodes. Les méthodes idoine. Après, il faut aussi adapter l'environnement, le milieu aux idées que l'on a. Maintenant, pour ce qui est de la recommandation numéro 2, euh, elle, aura, elle, elle va influer non seulement le secteur des techniques modernes, mais tous les secteurs en fait, parce que la numérisation en elle-même. Demeure, euh, enfin, implique tout un ensemble d'avantages pour beaucoup d'acteurs sur le marché. Mais la manière dont on crée de nouveaux éléments, de nouvelles machines, euh, influe aussi la manière dont euh, ces appareils sont ensuite... Euh, euh, sont ensuite utilisés et la manière dont on les démonte une fois qu'on a fini de s'en servir et la façon dont on les gère une fois que, une fois qu'ils sont devenus des déchets donc c'est ça aussi qu'il faut se souvenir c'est tout le cycle de vie chaque fois qu'il est question d'outils euh, de machines il faut être en mesure d'imaginer et de suivre tout le processus qu'on appelle le cycle de vie c'est-à-dire la production l'utilisation le démontage, le recyclage, etc., etc., la gestion de, de, de cet appareil, une fois qu'il n'est plus un appareil, en fait, mais, mais un déchet. C'est le dernier, le dernier élément, chronologiquement, bien sûr, dans la vie d'un appareil. Et c'est ça, en fait, qui va être pris en compte et, et géré grâce au passeport. Alors, on peut utiliser les techniques modernes, euh, le blockchain, entre autres, l'intelligence artificielle. Pour ce qui est de l'interopérabilité, nous euh, faisons surtout attention à la mise en application de normes internationales. Il est, il est très important de créer des règles euh, en matière d'interopérabilité. Il faut que ce soit échelonnable. Il faut qu'on puisse toujours passer à, à l'échelle supérieure pour que ce soit vraiment intéressant. Euh, Quoi d'autre Pour passer euh, peut-être à la recommandation numéro 3. Ah, je vais donner la parole à Chris. D'accord, merci. Alors voilà donc euh, la recommandation numéro 3. Euh, L'idée était d'attirer votre attention sur le rôle significatif des normes internationales pour ce qui est de l'économie circulaire. On a des problèmes de son, euh, remarque de la cabine. Euh, dans notre rapport, vous pourrez entre autres voir que nous avons mentionné la manière dont on pourrait responsabiliser plus encore tous les acteurs du processus dans, pour ce qui est de la création d'une architecture de la production jusqu'au consommateur et encore après, comme ça a été dit, ce sont des attributs. Des, euh, euh, la cabine rappelle que la qualité du son n'était ici pas euh, suffisante pour pouvoir euh, bien traduire le contenu. Oui, j'ai des problèmes de son, effectivement. Euh, j'espère que ça marche un peu mieux maintenant. Je vais, euh, je vais, je vais continuer. J'ai changé de, de Wi-Fi, en fait. Et, euh, et j'espère que ça va être un peu mieux. J'espère qu'on m'entendra mieux. Donc, dans notre chapitre... Et les recommandations qui s'y trouvent, recommandation numéro 3, nous avons avant tout attiré l'attention des lecteurs sur l'importance du soutien à l'économie circulaire avec des outils vraiment pratiques et des recommandations, des consignes concrètes disponibles pour tous et que tous peuvent utiliser, tous les acteurs de l'économie de circulaire un des outils en question n'est autre que la méthodologie qui, a été pré qui est présentée dans, le, dans la partie 10.23 10. qui permet euh, d'utiliser un système euh, enfin, il y a un, il y a un système de score il y a des points ça permet de faire un classement, une évaluation avec des, avec des points. Sur un, on note, en fait, on note avec des points, un système de points, un circuit donné. Euh, et quand on note le circuit, c'est vraiment de, de la conception du produit euh, via tout le, tout, tout le cycle de vie du produit jusqu'à la, jusqu la gestion du déchet. Alors, très rapidement encore... Il me semble que les contenus présentés dans ce euh, chapitre disent pourquoi, mais aussi 1477, concernent les trajectoires de réduction en des émissions de gaz à effet de serre et autres gaz polluants. Là encore, problème de son assez euh, sensible. Assez, assez sensible. Merci. D'accord, donc l'idée, ce serait, dans certains contextes, d'arriver jusqu'à zéro émission, carrément. D'accord, très bien. Merci. Alors, on peut effectivement réfléchir à la manière, à la meilleure manière possible de réaliser nos, nos objectifs. Bien souvent, il s'agit d'objectifs particulièrement ambitieux, mais uh, malheureusement, il faut adapter nos, nos, nos objectifs à nos moyens et pas l'inverse. On a toujours des ressources qui sont limitées, donc il faut gérer les, les ressources. Euh, en coopération justement avec les, les entités qui seront euh, le plus, le mieux en mesure de le faire. Dans notre chapitre, nous passons d'activités euh, concrètes comme par exemple euh, la bonne gestion des déchets, euh, il peut s'agir aussi, aussi de renoncer complètement ou d'arrêter complètement, de, de cesser complètement, tout de bon, certaines activités, particulièrement nuisibles à l'environnement, euh, de favoriser les activités profitables. Euh, la méthodologie de coopération entre les, différents, euh, les différentes entités, différents acteurs de l'économie circulaire, vous savez, c'est un travail vraiment, un, un travail... Euh, de bénédictins euh, et qui demandent vraiment un acharnement au jour le jour. N'oubliez pas qu'il faut avoir la possibilité d'imposer et de faire respecter les solutions juridiques que l'on crée de manière à ce qu'il qu n'y ait pas d'abus de, de la loi, de contournement de la loi ou de violations pure et simple de la loi. C'est pourquoi créer des modèles qui nous permettent de bien assurer surveiller euh, <coughs> le cours des événements, la création de normes, c'est extrêmement important, tout comme la, la, la création de savoir, de savoir sur le type de normes qu'il convient d'appliquer. Euh, nous avons donc besoin d'un véritable pouvoir administratif qui nous permettrait de mieux surveiller les, euh, les activités qui sont menées. La diapositive suivante montre la manière dont les quatre les quatre éléments pardon que j'ai euh, mentionné peuvent coopérer et la manière dont euh, cette alchimie peut nous permettre de soutenir les pays en développement de manière à les aider à poursuivre efficacement les objectifs de développement durable. Du Réseau pour la politique environnementale, je passe la parole à madame la modératrice. Encore merci beaucoup. Merci Leonardo pour euh, l'efficacité euh, dont tu avais preuve en nous faisant passer par ce, euh, ce chapitre. Si quelqu'un nous a rejoint euh, seulement maintenant, je vais juste rappeler qu'il y a avec nous Léonard Gris, les auteurs de l'un des chapitres du euh, compte-rendu. Nous avons déjà parlé des recommandations sur les données environnementales ou du système d'assurance d'accès et de nourriture, et aussi des questions relatives à, au, à la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et Messieurs, je vois que nous n'avons pas encore la possibilité de... de de poser des questions sur le chat. Si quelqu'un d'entre vous voudrait quand même envoyer son commentaire et vous avez et des connaissances au sujet de, de l'un des chapitres dont nous parlons aujourd'hui pendant la conférence, euh, du chapitre du rapport sur la politique environnementale, je vous invite à, contacter, à me contacter directement par mail. Ce processus mail serait plus facile apparemment que le chat, Donc je vous encourage cordialement à télécharger notre présentation et à euh, nous envoyer vos commentaires et remarques. Et maintenant nous passons euh, au dernier euh, chapitre du rapport PNN. Florian était avec nous euh, qui nous rejoint de, des Pays-Bas. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je, je me connecte de cette Hollande si pluvieuse, mais je suis originaire du Brésil. Je vais parler des questions qui concernent la gestion et qui euh, sont transversales, donc qui concernent en fait tous les chapitres de notre rapport. J'essaie donc de vous parler de, de questions plus générales qui concernent directement la gestion et qui sont liées avec les nouvelles politiques environnementales dans le cadre desquels euh, la numérisation euh, peut, peut sembler être de grande qualité. Alors là, il y aura trois recommandations. Premièrement, pour veiller à une meilleure inclusivité. Deuxièmement, nous voulons que les données euh, qui servent à la prise de décision, base, sur des connaissances euh, crédibles et que ce soit euh, sur des connaissances, un qui, qui, savoir qui est vérifié pas seulement par des organismes privés. Troisièmement, nous voudrions que les, les approches que nous mettons en œuvre soient plus démocratiques, plus participatives euh, et utiliser des plateformes d'engagement euh, de la euh, société civile. Alors, je vais parler de... une de, de ces recommandations de manière plus détaillée. Premièrement, pour notre première recommandation, donc, une meilleure inclusivité, j'aimerais dire qu'on parle, on dit souvent qu'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à Internet. C'est donc un très grand problème pour ce qui est de l'inclusivité, de l'inclusion et d'accès euh, à l'espace numérique. Et ici, notre recommandation nous dit euh, d'améliorer l'accès euh, au numérique à tous les niveaux euh, nationaux et dans les euh, communautés locales. Alors, on va assurer, il s'agit d'assurer euh, infrastructure numérique de telle manière à uh, assurer une participation très large. Donc on parle de, de software de type open source. Ce qui sera, ce qui donnera une accessibilité plus facile pour tout le monde. Nous voulons encore aussi euh, les pays développés à coopérer en matière de, de construction de ces capacités euh, partout dans le monde entier pour pouvoir renforcer euh, l'accès sur ces trois niveaux. Au niveau des, euh, des communautés locales, et euh, des euh, sociétés entières. En ce qui concerne la recommandation numéro 2, cette recommandation dit que nous voudrions utiliser les données et les technologies numériques pour soutenir la prise de décision qui base sur les preuves. Et dans ce contexte, nous aimerions euh, investir dans des systèmes de collecte de données, de, de données aussi au sujet du, de l'environnement, qui pourraient aider à la prise de décision et dans la mise en œuvre de nouvelles politiques environnementales. C'est important pour nous car les données objectives peuvent aider à la prise de, de, de décisions importantes et pertinentes et ces données nous aident aussi à mettre en œuvre des politiques qui euh, seront basées sur du savoir, sur des connaissances et les décideurs devraient aussi s'engager plus dans la création d'indicateurs d'évaluation de la politique environnementale, de manière à ce que nous sachions ce qui marche et ce qui ne marche pas nécessairement. Ce type d'indicateurs euh, vont aider les agences gouvernementales, mais aussi des communes ou euh, les euh, communautés locales. Il s'agit euh, de faire en sorte qu'au moment où nous prenons des décisions pour tenter l'environnement, que nous puissions nous référer à ces indicateurs et qu'il y a un processus de monitoring euh, continue de manière à ce que toutes les euh, autonomies locales sachent, quelle est leur part dans les objectifs atteints Je passe la recommandation numéro 3. Donc la promotion de nouvelles approches qui soutiennent la participation des citoyens. Et là, nous aimerions proposer des, euh, des outils numériques pilotes qui réduiraient les barrières d'accès de différents euh, représentants des groupes sociaux de manière les impliquer un peu plus dans la prise de décision que sur l'environnement. Ceci est lié avec la, la recommandation numéro 1, donc l'inclusivité plus grande. Euh, si euh, nous prenons des outils de e participation, nous devons euh, assurer l'accès à Internet, évidemment. Donc ces deux recommandations sont... Euh, intrinsèquement liés, si nous les considérons euh, comme des recommandations séparées, euh, nous n'obtiendrons jamais les résultats escomptés. Donc, s'il concerne les outils de participation, nous voulons que ce soit des, des outils de monitoring de ce qui se passe en matière de politique environnementale pour que l'on puisse très rapidement avoir accès euh, au retour d'informations de la part des euh, citoyens ça meilleure le niveau de, de contrôle des décideurs euh, quant aux politiques qu'ils mettent en œuvre. Nous voulons que des, des groupes très différents puissent prendre la, la voix, prendre la parole et euh, avoir un, une voix pour la, la prise de politique, de décision en matière de politique environnementale. Ça marchera aussi pour d'autres objectifs. Ils peuvent faire une meilleure allocation d'investissement en matière de protection de l'environnement peuvent aider euh, à mettre en œuvre de, de, des outils qui sont mieux adaptés au contexte local. Et au niveau local, ils peuvent aussi être des outils qui soutiennent euh, l'efficacité niveau coût parce que les, les citoyens veulent toujours savoir euh, quels sont les euh, où, va, où part leur argent, l'argent des contribuables. Donc en encourageant pour la e-participation nous pouvons aussi identifier ces domaines dans lesquels on manque toujours et encore de nouvelles capacités et de ressources numériques. Je pense que chaque gouvernement, que ce qu'il soit central ou une autonomie locale, euh, puissent euh, utiliser de ces, euh, ces outils de e-participation parce que si nous si voulons bâtir de nouvelles capacités il doit être adapté aux besoins locaux et ces outils euh, numériques doivent servir aussi à, euh, à, la, euh, à la communauté locale. Grâce à ces outils de participation on pourra aussi créer des budgets citoyens. Ça va nous permettre d'organiser des rencontres en ligne au cours desquelles les citoyens vont participer à la prise de décision. Ça, c'est un seul de qui ne coûte pas grand-chose et ça groupe les citoyens qui n'ont pas besoin d'être physiquement présents pendant la. Les réunions et ces réunions, ces rencontres serviront à bâtir une meilleure confiance mutuelle en ce qui concerne les, les décisions prises en matière de réforme environnementale et de, de, et de mitigation de, de, de, de, de, de problèmes climatiques. La gestion est très bonne et doit être adaptée à, aux besoins locaux, mais grâce à la communication en grâce euh, au fait que l'on euh, quand on se réfère à des standards et des indicateurs définis, nous pouvons réussir à assurer un suivi de la, euh, de la gestion des informations. Et terminant ma, euh, mon énoncé sur cette diapo, j'essaie de vous montrer. Nous, on veut montrer la participation des différentes parties, inter, euh, parties prenantes dans ce processus. Et ce centre centre du schéma. Et euh, en surveillance, nous avons les différents sujets dont nous occupons dans les euh, chapitres de notre compte Je remercie Peter et Florina et aux autres collègues qui ont été impliqués dans le travail sur la préparation de ce contenu. Merci beaucoup. Merci, merci à vous aussi. Merci pour cette dernière diapositive particulièrement instructive, parce que c'est bien de pouvoir visibil, visualiser les choses. Ça permet de euh, comprendre assez rapidement des, des, des phénomènes relativement complexes. Euh, c'est avec plaisir que nous allons maintenant euh, recevoir... Vos, vos commentaires euh, commentaires et questions, euh, je m'adresse au public maintenant, qu'il soit connecté via Zoom ou présent ici à Katowice. C'est euh, pour moi peut-être la partie la plus importante de ce colloque euh, parce que la question est de savoir si les recommandations sont claires pour vous. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est intelligible Est-ce que cela a du sens euh, Sait-on à chaque fois ce que concernent les recommandations Avez-vous au contraire l'impression que certaines recommandations devraient être reformulées euh, Voudriez-vous euh, partager avec nous des, des documents importants euh, Vous pouvez en mettre, placer des liens dans, le, dans la messagerie sur, sur Zoom, ça pourrait nous aider. Je vois qu'il y a 50 personnes sur le chat, sur la messagerie donc euh, n'hésitez pas, hein, c est, c est, euh, vous pouvez utiliser la messagerie. s'il devait y avoir des études de cas que vous voudriez euh, mettre à notre disposition, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont ici pr physiquement présents avec nous à Katowice, eh n'hésitez pas à lever la main, euh, un micro vous sera fourni. Euh, Qu'il qu s'agisse de commentaires ou de questions, si vous voulez savoir comment ces recommandations concrètement pourraient être mises en application dans vos pays respectifs dans le cadre de telle ou telle activité, euh, J'ajouterai une chose, c'est que les commentaires ne seront pas forcément présents dans notre rapport euh, officiel, dans le rapport officiel de, de ce colloque, mais euh, soyez sûrs que nous y ferons référence lors de, des, tra des travaux de notre réseau pour une politique environnementale. Euh, cela étant dit, je voudrais maintenant vous montrer un résumé de toutes les recommandations. Je sais que euh, de loin, on, on y en voit assez mal, hein, mais euh, pour ceux qui sont ici avec nous, euh, vous pouvez venir vous asseoir plus, plus près hein, d'ailleurs, parce que les gens qui sont ici présents à Katowice sont, euh, pour certains d'entre eux, dans les premiers rangs, mais certains sont très loin. Euh, donc si vous, si vous voyez mal l'écran, n'hésitez pas à venir plus près. Euh, nous aurons moins de distance à faire pour vous donner un micro d'ailleurs, si vous avez des questions. Euh, il y a une trentaine de personnes, entre 30 et 50 personnes dans la salle, une cinquantaine sur Zoom, avec déjà beaucoup d'ores et déjà beaucoup de commentaires sur la messagerie. Il faut que quelqu'un soit le premier à être le premier, comme, comme on dit. Alors, allons-y. Brisons la glace. Euh, je vais commencer par donner la parole à mon commodérateur sur Zoom. Euh, Entre-temps, peut-être des questions vous viendront-elles à l'esprit, qui, qui jettera une nouvelle lumière sur nos recommandations. Merci beaucoup, Florine. Euh je n'ai pas beaucoup de choses à dire, simplement quelques remarques et des recommandations, peut-être concernant un, un autre aspect, en fait, un autre pan des, des présentations que nous avons pu suivre grâce à vous. Ce que je voudrais faire principalement, ce serait me concentrer sur les normes. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau en ce qui concerne les normes et les normes d'interopérabilité. Inter, euh, cela étant dit, vous euh, pourrait euh, tenter une explication des divers scénarios, des divers, euh, des divers scénarios de gestion de l'interopérabilité, dans certains cas, dans certaines régions du monde, il semble bien que ces normes soient euh bien faibles. Insuffisante. il, il semble que, que les exigences posées aux administrations soient moins dans, dans certaines, certains pays du monde que dans d'autres. C'est peut-être le type de disparité dont il serait bon de discuter. Euh, je sais, j'ai eu vent de quelques cas euh, de ce qui se passe notamment euh, dans, dans, dans ama, dans, en Amazonie et pas seulement au Brésil. Hein pas seulement au Brésil, mais dans des pays voyins, voisins aussi. Euh, donc euh, ça, il n'y a, a pas que cette catastrophe environnementale dont il faut parler. Il faut voir les autres aussi. D'immenses euh, pertes euh, essuyées par le, par le, le milieu, l'environnement, chaque année. C'est assez désespérant, c'est un, un appel désespéré que je lance de prendre en considération ces phénomènes Merci. Euh, si j'ai bien compris euh, ce qui était entre les, entre les mots, euh, tu, vous, vous, vous nous demandez d'être plus, plus audacieux et de, de plus prendre en considération les catastrophes euh, naturelles et qu'on qu les mentionne plus concrètement. C'est ça, ça que, vous, que, vous, que vous voudriez Oui, oui c'est ça. D'accord, très bien. Euh, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait... Euh, prendre la parole. Vous pouvez lever la main physiquement si vous êtes à Katowice ou lever la main virtuellement si vous êtes sur Zoom. Euh, N'hésitez pas. Ah, je vois que quelqu'un justement voudrait prendre la parole. Nous allons vous donner un micro. Merci. Je représente le Libéria. Je, je viens d'arriver en fait. C'est avec un grand intérêt que j'ai écouté votre présentation. Euh, ce qui m'intéresse notamment, c'est euh, la création de politiques visant à protéger l'environnement. Mais nous avons également parlé de euh, l'importance d'assurer une véritable égalité de droit pour ce qui est de l'accès à des contenus tels que ceux qui sont présentés lors de notre conférence. Donc euh, c'est la participation, l'inclusivité électronique, etc. L'accès à Internet, euh, ce sujet m'intéresse au plus haut point, ne serait-ce que pour l'accessibilité des ressources. Il, est un, il y a une chose qui est intéressante, à savoir ce que vous avez mentionné, c'est une gestion intelligente des déchets. Euh, ce qui est essentiel ici, c'est de bien utiliser la technique dans de nombreux domaines, la technique a fait des avancées absolument remarquables, spectaculaires et rapides. Nous ne sommes pas toujours en mesure d'utiliser pleinement, mais nous ne sommes ces techniques, mais nous ne sommes pas toujours en mesure de les de les utiliser prudemment, notamment dans le cas de la gestion des déchets. C'est ce sur quoi je voulais attirer votre euh, votre attention. Euh, Souvenons-nous aussi d'une d'une chose, c'est qu'il y a un ensemble tout un ensemble de problèmes. Euh, auxquels euh, enfin, tout un ensemble de problèmes euh, contre lesquels nous nous, nous, nous, nous, nous battons, nous nous escrimons en Afrique, des problèmes tous ces combats seraient plus faciles à mener si nous travaillions ensemble. Et, et, et la gestion des déchets, c'est un excellent exemple de sujet sur lequel les États africains devraient collaborer et non pas agir euh, chacun pour soi, et non pas jouer perso. Donc, euh, je, je souligne encore une fois, à cette occasion qui m'est faite, que les zones de coopération devraient être... Euh, euh, entre autres, je ne vais pas du, du particulier au général, mais vraiment du général au particulier. Je dis, je dis qu'il y avait notamment la gestion des déchets, mais pas seulement, mais à l'intérieur de la gestion des déchets, des déchets il y a no, notamment l'utilisation des outils numériques pour gérer les déchets, c'est-à-dire l'e-waste. Et je pense que c'est un des éléments sur lesquels de, de nombreux, nombreux sont ceux qui devraient consacrer la majeure partie de leur temps. Je pense même qu'on devrait peut-être organiser des réunions tous les ans, peut-être une réunion par an, une réunion par an qui serait euh, consacrée à la gestion des, euh, des déchets et à l'utilisation des outils numériques pour la gestion des déchets. Et c'est sur ce sujet que je voulais attirer votre attention. Merci. Si je, si je comprends bien vos intentions, je, en fait... Vous voudriez que nous redoublions d'efforts pour, euh, pour aller vers plus de gestion intelligente des déchets Et ce que vous voulez mettre en avant aussi, c'est la, la coopération internationale en la matière. C'est bien cela, non euh, vous, vous dites aussi que la crise liée à la gestion des déchets, c'est une crise de responsabilité, au fond. Euh, oui. Merci beaucoup. Je sais que plusieurs personnes voudraient aussi évoquer le sujet, comme Leonardo, par exemple, qui a levé la main. Leonardo, vous allez vouloir prendre la parole Tout à fait. Je voudrais répondre à ces remarques. La gestion des déchets est effectivement un problème sérieux, brûlant et, et, et que nous ne manquons pas de rappeler dans nos rapports. Il y a des millions de, des millions de tonnes de déchets qui arrive, qui, qui, qui tombe dans la nature, en fait, tous les ans. Et ça, c'est un, un, beaucoup de travail, c'est un, un important défi, et c'est un gouffre, c'est une tirelire. Ça demande énormément d'investissement. Nous perdons tous les ans des sommes ahurissantes à cause de ces ressources que nous ne sommes pas en mesure de réutiliser. La totalité des déchets qui n'est pas recyclé est, en réalité, représente une perte financière pour nos, pour nos sociétés. Et l'Organisation des Nations Unies attire l'attention du public là-dessus. Ça, c'est un élément de la chaîne d'approvisionnement. C'est la fin de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est important, la fin, le dernier maillon, c'est pas le moins important. Bien au bien, bien contraire. Donc l'idée, c'est quoi L'idée, ce serait de faire tout de notre possible pour produire moins que ces, derniers, ces dernières années, pour utiliser plus longtemps, et euh, éventuellement, de, de, de essayer de repousser dans le temps le moment où euh, un appareil donné va devoir tout de même finir par euh, terminer sa carrière et devenir un déchet. Mais après, euh, ce n'est pas forcément une mauvaise fin, puisque euh, justement, un déchet peut être recyclé. Euh, on a le recyclage, on a l'upcycling, c'est-à-dire la, la revalorisation. On a des, tout un tas d'outils qui nous permettent de, de veiller euh, à la protection de l'environnement. Et c'est le type de processus qu'il nous faut euh, organiser en, pens, en pensant vraiment la chose de A à Z. Euh, et c'est vraiment même depuis à la phase avant zéro. Hein, c'est vraiment depuis il faut, il faut commencer à y penser dès qu'on choisit les matières premières. En fait. Donc oui, ce sont des, ce sont des sujets euh, particuliers. Si, on, si on, on a une approche vraiment ascendante, euh, ce qui va se passer, c'est que dans notre rapport, on va effectivement, on va retrouver toutes ces choses. Euh, il est crucial, évidemment, de définir euh, les problèmes. Ensuite, l'étape suivante, c'est de mettre, de mettre au point des solutions qui vont nous permettre de régler un problème ou un autre. Merci, Merci, un autre. Merci beaucoup donc pour ces Merci remarques qui nous Tout rapprochent Four不是 je pense de des, des, des prochaines mesures que nous prendrons et mènerons à bien la messagerie. Question dans la messagerie, une question qui est posée à tous les intervenants en même temps. Ouais. Cette question concerne ce qu'on appelle euh, l'effet de, de ricochet. Le rebound effect, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si vous connaissez ce, méca ce mécanisme de rebond, si vous l'avez remarqué, je pense qu'effectivement, euh, des besoins soudains, euh, des augmentations soudaines euh, en tel ou tel service ou bien, c'est ce qu'on appelle l'effet de rebond, plus que de ricochet, de rebond. Euh, y a-t-il quelqu'un qui voudrait commenter ce sujet Il faut qu'on réponde, mais qu qui réponde <rire> Oui, <rire> puisque vous avez activé votre micro, je propose que ce soit vous qui répondiez. Oh, Ilyas in. Hello, Ilyas. Bon, je vois que je, je vois que personne ne veut répondre. En fait, je vais dire quelques mots à ce moment-là. Euh, les, les solutions numériques ont bien entendu des effets positifs, à condition de fonctionner à l'intérieur de cadres. On un exemple. Prenez la mobilité. Euh, la connectivité mobile. Je pense ici à la mobilité dans le, dans le contexte du transport. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours utiliser votre véhicule, votre voiture, eh bien, vous mélangez un peu les choses. Un petit peu... Euh, vous allez en ville, par exemple, à pied. Une, fois vous êtes en pied. une fois que vous êtes en ville, vous montez dans, un, dans une station de métro. De temps en temps, vous prenez la voiture. C'est tout un ensemble de choses à, à considérer. Sommes-nous en mesure, effectivement, de complètement renoncer à la voiture Le cas échéant, euh, il faudrait qu'on... Parce que sinon, sinon l'interopérabilité n'aura qu'un effet limité, en fait. À l'avenir, je, je pense que les voitures automatiques, les voitures autom autonomes, plutôt, c'est-à-dire sans chauffeur, seront, euh, seront normes sur la, sur la route. La, la circulation autonome sera quelque chose de tout à fait normal. Imaginons ce qu'il en, qu en sera du transport euh, ce jour-là. Et de, de l'impact du transport sur notre sur l'environnement, sur, sur le marché automobile, sur tout, toutes ces implications diverses et variées qu'il est, qu est difficile d'avoir à l'esprit dans la mesure où nous vivons aujourd'hui et pas, et pas demain. Euh, quand on parle de, euh, de, de l'effet rebond de telle ou telle technique, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Nous espérons, bien sûr, que les, les avantages sur dépasseront les inconvénients, mais ça reste, ça reste à voir. Enfin, en général, comme ça que ça se passe. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça le progrès. Dans, euh, on, peut, on utilise les drones dans l'agriculture. On, on pourrait même vendre, on pourrait même distribuer des légumes par drone au lieu d'aller sur, d'emmener vos légumes sur le marché, vous euh, vous envoyez vos légumes euh, en ville à l'aide d'un drone et vous les distribuez comme ça. Mais euh, voyez, les bénéfices qui découlent de l'utilisation des techniques les plus récentes pour ce qui est de la distribution de, des produits euh, agricoles, euh, je, je pense qu'ils vont dépasser mais largement euh, les inconvénients de la technique. Euh, parce que les gens disent ⁇ Ah, le progrès, c'est pas bien, c'est des pesticides. ⁇ Non, le, le progrès, c'est toujours... C'est ce que je vous dis, c'est pour ça qu'on appelle ça le progrès, c'est qu'il y a des effets négatifs, mais les effets positifs, ils les, les dépassent toujours. Euh, L'efficacité énergétique des bâtiments, par exemple, les processus industriels qui sont de moins en moins polluants, les solutions numériques sont des outils formidables, des solutions formidables, à condition, je vous l'accorde, de jouer selon les règles du jeu, de rester dans, le, dans les clous, de rester à l'intérieur du cadre juridique. J'ajouterai moi aussi quelques mots sur l'effet rebond, si vous me le permettez. Si avec le temps, nous remarquons une augmentation significative de l'empreinte carbone et donc des coûts carbone d'un processus donné, il faut aussi se souvenir que c'est l'utilisateur qui va subir, subir des euh, augmenter. Donc ce, cet effet de rebond ira dans l'autre, ira dans la direction, opposée par rapport à celui qui est, que nous, nous voulions. Donc parfois, nous devrons augmenter le, la trace carbone afin d'obtenir une meilleure efficacité de, euh, de la solution choisie. Donc dans cette équation, il faut inclure ou prendre en compte des éléments tels euh, tel le prix croissant de trace carbone. Merci beaucoup. Merci Ilias qui, euh, comme je vois, est à la Commission européenne il, doit, il travaille euh, sur le passeport numérique aussi dans le contexte des solutions numériques. Est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait prendre euh, la parole euh, dans le sujet de l'effet de rebond mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse à une question supplémentaire que j'aimerais poser, si vous permettez, bien, de quelle manière sommes-nous en état de localiser, euh, d'adopter euh, à une localisation donnée, euh, adapter les solutions aux conditions euh, à l'environnement tout faire pour que les méthodes euh, numériques soient adaptées, adaptées aux conditions locales. Comment évaluer cet, cet environnement local? Peut-être que quelqu'un a une meilleure idée. Peut-être que dans, dans, dans la recommandation, on devrait trouver une référence à, au fait qu'il qu est nécessaire d'adapter euh, les, les, les solutions existantes aux circonstances. Je passe la parole à Horst, à Horst euh, qui... Euh, à qui on avait posé une question similaire sur le chat. Je pense qu'il veut prendre en compte tous les, in, les parties intéressées, tous les parties prenantes, aussi ceux qui, euh, qui agissent dans des conditions tout à fait différentes des nôtres. Donc les citoyens privés, euh, individuels, mais aussi les institutions, le secteur de l'administration. Donc toutes ces recommandations dont nous parlons devraient probablement prendre en compte... La spécificité euh, du euh, récepteur. Si, Est-ce est le cas Mais Ça c'est une bonne question. Réfléchir à la création d'un de, système d'encouragement. Quel serait l'encouragement pour pour la euh, conception de solutions qui ne deviennent pas euh, rapidement obsolètes. Je réfléchis à ça aussi du, euh, du point de vue du consommateur final, de l'utilisateur. Si je peux intervenir, si nous changeons notre modèle de business, d'un modèle qui est, euh, qui est entraîné par la quantité, si nous le changeons en modèle plutôt de service, nous aurons des encouragements, qui, euh, des encouragements pour, pour développer en continu les services et les produits qui sont euh, durables parce que nos consommateurs, euh, c'est les consommateurs qui vont décider. Donc ça va être un encouragement à créer des produits et euh, des euh, dispositifs qui... Euh, que l'on peut utiliser pendant longtemps parce que, parce que nous, nous, allons, nous serons euh, fournisseurs avant tout de services. C'est vrai aussi pour chaque, chaque secteur, pas seulement des, des dispositifs électroniques. Merci beaucoup. Je pense que ici, l'ONU peut jouer un rôle très important euh, en matière de, de lobbying, de, de solutions euh, durables ensemble avec les euh, Entreprises technologiques. Euh, maintenant, les, euh, les centres de base de données, les entreprises de télécom fonctionnent un peu suivant le, un modèle de leasing. Donc, ils traversent plusieurs cycles de rénovation pour que un modèle donné soit euh, durable, euh, profitable. Souvenons-nous qu'il faut assurer une marge de bénéfice. Mais les solutions dont nous parlons pour l'instant ne concernent que euh, des euh, dispositifs plus grands, alors que ça devrait concerner toute l'électronique. Merci beaucoup David. J'ai l'impression que tu voulais ajouter quelque chose. Il me semble qu'il y a un modèle qui nous est proche à nous tous. Si nous euh, nous branchons à Internet par câble, nous payons pour, euh, pour le service à vente de, euh, de cette connexion et alors le fournisseur est intéressé, que le routeur soit le plus euh, résistant, euh, efficace, qu'il faut qu'il ne faut, faut pas les changer tout, tout, tout chaque année. Maintenant, les fabricants commencent à veiller à ce que à ce que ces produits soient durables. David, je vois que tu veux dire quelque chose. Mais Jessie encore. Et moi, justement, on vient de me demander de changer mon routeur. J'ai posé la question, alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec le vieux routeur? Ben, jette-le, il m'a dit. J'habite en Australie, euh, j'étais choqué, il s'agit que dans tout le pays, c'est pareil, le vieux routeur, euh, on le balance en on montant on à nouveau. Je me demande qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça. Quelle, quelle va être notre recommandation dans ce, dans ce domaine Si nous voulons uh, agir de manière responsable, si nous voulons uh, vraiment faire de l'économie de circulaire. de système de et is that also even going like one stage down because often like when we are talking about political decision making, it's often a political decision making that XYZ technology should be applied because it sounds fancy. Um, and I think there's normally an inherent problem with that because if for example there is no, um, th th it, it hasn't been p planned properly, there is no real connectivity at a certain point or you know, like there, IT systems are so complex, especially in developing countries, sometimes it can go wrong there. And then people come there with a predefined solution and say, this is a solution you, you need to use from now on. Whereas on the contrary, we do have sometimes... Um, we do have uh, communities who know exactly what they need to do in terms of adapting also to climate change because they have different kind of data and they have experience. Um, so I think in, in the whole discussion, we can never forget that you know, de manière qui sera beaucoup plus efficace pour que ces solutions constituent une valeur ajoutée. Et les, euh, les résultats non attendus viennent du fait que les solutions, les solutions ont été mises en œuvre là où elles n'auraient pas dû être euh, mises en place, puisqu'ils n'ont pas non adapté au contexte local. Je pense que nous observons ça un peu partout dans le monde. Les solutions ICT sont souvent mises en, œuvre, euh, mises en place quelque part, mais elles s'avèrent inefficaces. Pourquoi euh, Parce que tout à la base, on avait mal défini les exigences business de, de la zone donnée. Et dans le contexte de notre conversation de, ce, de cet effet de rebond, et les effets inattendus de la mise en place de nouvelles technologies. Mais il est important de savoir où ces technologies sont nécessaires et où elles devraient être appliquées. Nous voulons tous ne pas générer encore plus de déchets euh, avec euh, la mise en œuvre de technologies ICT. En ce qui concerne l'économie des services, il y avait un commentaire comme ça plus tôt. Là, euh, je vois aussi euh, certains défauts, en particulier si nous pensons à, euh, au, sud, au sud du monde. Les, firmes, les, les sociétés de services après-vente se trouvent la majorité des cas dans les pays du Nord. Et euh, ces services sont euh, objets de leasing. Et nous, ce qu'on veut... Comme dans le cadre de l'agriculture, il s'agit de renforcer les possibilités, les capacités de développement de ce secteur sur place dans le contexte local et non pas seulement de vendre des graines qui sont reprises de nous par les agriculteurs et qui doivent ensuite revenir pour racheter. Hier, dans le cadre de, du Réseau pour la politique environnementale, nous avons parlé, euh, nous avons dit que notre rapport pourrait être plus approfondi dans le futur et c'est ce que nous attendons. Nous coopérons avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ces remarques. Le co-modérateur, Daniel, m'a fait signe. Il y a des questions sur le chat, mais j'aimerais passer le micro euh, à vous, qui, sont, qui êtes ici à Katowice, sur place. Il y avait quelqu'un qui voulait parler, il me semblait. Et bonjour. J'ai une question, sinon plutôt un commentaire. Je m'appelle Rachel Gatto et je suis représentante d'un réseau Sœur pour la politique en matière d'accès réel à Internet, merci de me permettre de prendre la parole. Il y a, comme je vois, beaucoup de synergies qui, qui, qui, qui apparaissent pendant ce, ce panel numérique IGF et j'aimerais parler de, de l'accès réel. On l'a dit hier que l'accès réel veut dire des choses différentes pour différentes personnes. Pour certains, ça veut dire la possibilité de communiquer avec la famille, pour d'autres, ça veut dire l'accès la, la, à l'éducation, pour d'autres, euh, ça veut dire la possibilité d'obtenir de l'aide en situation de crise. Etc. Alors maintenant, euh, en écoutant vos discussions, j'ai pensé que l'une des propriétés d'accès de, réel à Internet est un développement euh, durable de l'environnement. On n'en a pas parlé avant, mais il me semble que dans le cadre de nos différents réseaux pour la création de nouvelles politiques, ça serait un sujet important et ça serait bien de le noter. Merci. Merci, très bonne suggestion. Évidemment, nous ne voudrions pas euh, élargir excessivement notre, euh, notre compte rendu parce que nous tenons à ce que nos rapports soient euh, concrets et vu que le développement durable et le développement du, de l'environnement veut dire autre chose pour euh, des choses veut dire autre chose pour de, des personnes différentes. Donc, il nous reste à peine trois minutes, je ne voudrais pas euh, dépêcher qui que ce soit, mais s'il y a encore des questions très concises, nous avons le temps de, de répondre à une ou deux questions. Et si à présent vous n'avez pas d'idée pour des questions, vous pouvez nous contacter aussi par euh, e-mail. Avec plaisir, nous obtiendrons un feedback, un autant d'informations. Si euh, vous avez l'impression que nous avons mis quelque chose, faites-nous signe. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Merci pour le micro. Nous parlons ici beaucoup des solutions à, à caractère euh, purement technique et ces solutions sont euh, absolument indispensables. Mais j'aimerais allergir un peu le, le scope de notre conversation euh, car beaucoup de solutions techniques ne nous aideront pas à atteindre cet objectif auquel nous, duquel nous parlons. ne nous aidera pas de nous déplacer de la position d'une économie euh, éco euh, concentrée sur le bénéfice vers euh, une économie partagée ou copartagée. Mais c'est bien l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Nous avons de plus en plus de produits qui ne sont plus euh, utilisés par les uns et pourraient être utilisés par d'autres. C'est l'un des aspects de gestion durable de l'environnement. Je pense que nous devrions aussi parler de ces changements de mentalité, de, de, de manière de penser, en plus de la discussion euh, euh, sur la mise en œuvre de nouvelles solutions techniques. Merci. Et maintenant, j'aimerais demander Daniel, à Daniel, dans mon co-modérateur, de nous dire quelques mots. Euh, pour la fin de cette euh, rencontre. Merci Florina, j'essaie d'être euh, très concis parce qu'en effet, le temps euh, s'épuise Comme Florina avait dit, il y a un an, au mois de décembre, pendant le sommet IGF, nous avons commencé le travail de notre groupe. Mais ce n'est que le 20 avril que nous sommes tous rencontrés ensemble. Donc nous parlons de huit mois de travail. Donc nous nous rencontrons une fois par mois depuis, depuis avril. Nous nous rencontrons aussi pendant d'autres euh, événements euh, accompagnants. Je, je voudrais souligner que nous avons toujours affaire face à la, à la pandémie de Covid-19. Nous travaillons dans le cadre d'un groupe international, c'est des personnes qui habitent dans différents toujours horaires et euh, quand même pendant les huit derniers mois nous avons réussi à élaborer ce, ce rapport et je pense que c'est un résultat formidable ce qui, et qui prouve combien de temps et d'efforts euh, chacune de ces personnes a mis euh, dans la création de ce de ce rendu Je voulais vous dire qu'à une étape euh, très précoce, ça devait être encore au en mois d'avril, nous avons décidé que ce compte-rendu doit être euh, concis, compréhensible. Ça ne va pas être euh, un document théorique encore, à caractère académique. Nous voulons que le document soit bien compréhensible pour les décideurs, pour euh, beaucoup d'intéressés. Vous remarquerez que ce sont à peine trois, quatre recommandations dans chacun des chapitres. Et c'est ce à quoi nous tenions, que ce soit les recommandations les plus importantes qui se réfèrent à la question qui exige euh, des actions urgentes. Et j'espère. Et nous développer ces Un des commentaires que nous avons dans notre consultation. Vous avez apprécié, j'espère que vous peux remarquez aussi les nuances que nous avons réussi à trafiquer dans ces recommandations. Nous avons aussi fait des consultations sur, sur le texte et nous sommes d'accord que dans ce rapport il faut prendre en compte la perspective nationale. Beaucoup de, de défis nous attendent encore à ce carrefour euh, entre la gestion euh, de l'environnement et les nouvelles technologies. J'espère que l'édition euh, de cette année de différentes IGF sera une excellente plateforme et nous donnera euh, une impulsion supplémentaire sur la route de la mise à jour de ces recommandations. En effet, ce sont des enjeux considérables. Nous allons très certainement utiliser votre feedback. Parce que nous voulons que ces connaissances spécialisées euh, soient utiles pour les intéressés. Je dis encore une chose que nous avons espoir que, de, de pouvoir euh, faire un maximum d'études de cas pour que ces concepts puissent, théoriques puissent se refléter dans des applications concrètes. Donc, ces études de cas seront, euh, donneront euh, une valeur plus pratique à ce. Merci contre J'espère que beaucoup d'organisations du secteur privé qui sont représentées ici pendant le sommet d'Évèr euh, voudront euh, entamer une coopération avec nous. Elles voudront bien euh, nous faire part des, des études de cas ou de cas concrets. Donc nous travaillons très intensément avec euh, avec beaucoup de partenaires. Les informations au sujet de nos pro travaux sont promis aussi dans le cadre de rencontre des experts du panel ONZ. Et pour terminer, je voudrais dire que je suis très heureux d'avoir pu être avec vous aujourd'hui comme, comme modérateur de cette session. Merci beaucoup. Nous de devons terminer. Euh, mon expérience est que les organisateurs parfois euh, débranchent le micro. Donc avant que ça n'arrive, merci. Il y a Daniel euh, d'avoir été si concis. Et pour terminer, je veux juste dire que je remercie énormément tout le monde, toutes les personnes qui ont euh, contribué à l'organisation de ce panel. Je remercie les co-organisateurs, mon co-modérateur. Euh, je remercie tous ceux qui étaient avec nous virtuellement ou physiquement. J'espère que bientôt, nous nous verrons tous euh, euh, physiquement. Et restez en contact avec nous si vous voulez nous envoyer des remarques. Grand merci.